Hello les amis, j'espère que vous allez bien Vous avez certainement vu les vidéos où je vous parlais de sac Peak Design. Au quotidien, j'ai besoin d'un sac pour transporter mes affaires et mon appareil photo. Alors j'avais envie de changer par rapport au type de sac bandoulière ou au sac sac à dos que, que j'ai déjà. Donc avec du matériel photo à l'intérieur, euh, ce type de sac bandoulière pèse plutôt lourd sur les épaules. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec les sacs photo et vous montrer une solution alternative. C'est parti alors, en ce qui me concerne, donc, euh, pour mes besoins d'utilisation en sac photo, alors je possède deux sacs à dos, Backpack Everyday. Peak Design, le truc, c'est que j'ai le modèle 20 litres et le modèle 30 litres. Donc pour ceux qui connaissent ce type de sac, évidemment, Donc, le sac à dos euh, Peak Design en version 30 litres, je le prends pour travailler en tant que photographe professionnel et la version 20 litres, euh, je le prends pour mon usage quotidien. Donc, Pourtant, à la base, ce sont des sacs photos prévus pour accompagner l'utilisateur au quotidien. Donc logiquement, je ne devrais avoir qu'un seul sac selon la gamme de ce sac. Le truc, c'est que j'ai besoin de sacs photos pour des utilisations différentes. Donc, en tant que photographe professionnel, il me faut un sac avec de la capacité de rangement et surtout qu'il soit pratique. Donc, un sac dans lequel je peux ranger au moins deux appareils photo et plusieurs objectifs. Donc, le modèle 30 litres de chez Peak Design est indispensable pour cette utilisation. Donc, cependant, au quotidien, en dehors du travail professionnel, je n'ai pas envie de sortir avec un gros sac sur le dos. Donc, en effet, pour ce type d'utilisation, euh, c'est plutôt pour sortir léger et ne transporter appareil photo équipé d'un objectif donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un modèle aussi également plus petit donc dans mon utilisation personnelle le modèle 30 litres est un sac assez gros pour ne transporter finalement que très peu de matériel donc du coup comme j'aime beaucoup la marque Peak design euh, j'ai opté pour le modèle 20 litres alors il me permet de ranger moins de choses évidemment que le modèle 30 litres mais il est euh, plus pratique pour sortir plus léger alors en ce qui concerne le retour d'expérience sur les sacs Peak design euh, je me suis rendu compte que si on utilise de petits objectifs, il est difficile de bien caler son matériel dans ce type de sac. Alors normalement, les objectifs euh, sont plus petits sur un capteur APS-C par rapport à un capteur plein format, mais pas forcément pour tous les objectifs chez Fujifilm, euh, notamment si on parle de gros objectifs comme le 50-140 mm, euh, pour ne citer que quelques exemples. Alors cependant, quand on utilise un objectif euh, plus petit, par exemple chez Fujifilm, euh, oui, donc je travaille avec la marque Fujifilm, donc je vous parle euh, régulièrement de la marque Fujifilm. Donc si par exemple on utilise le 35mm f1.4 ou le 27mm f2.8, euh, ce n'est pas forcément bien calé à l'intérieur du sac à dos Peak Design. Euh, L'objectif peut bouger euh, dans son logement. Il faut alors trouver des solutions pour bien le ranger dans ce type de sac. Donc la qualité des sacs Peak Design est bien au rendez-vous, le matériel est bien protégé et les options de rangement sont très bien. Cependant, si c'est pour sortir avec de petits objectifs, il faut trouver des solutions pour bien caler son matériel. Donc le sac à dos Peak Design est quand même assez lourd, il faut le savoir par rapport à d'autres sacs, mais sans pour autant être choquant. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai alors réfléchi à d'autres solutions de façon à pouvoir alterner de sacs si j'en ressens l'envie. Je trouve aussi que le sac Peak Design n'a pas le même confort entre un modèle 20 litres et un modèle 30 litres. Même si le modèle 30 litres est plus lourd, selon la corpulence, j'ai noté un certain inconfort avec le modèle 20 litres si le sac n'est pas beaucoup chargé. Donc, tout dépend du type, bien sûr, de tenue vestimentaire, que ce soit manteau, pull, etc., que je porte. Alors en effet, euh, on souhaite avant tout à ce que son sac soit le plus léger possible, mais par contre, quand un sac est chargé, il appuie bien vers le bas, euh, le bas du dos et sur les épaules, donc ce qui le maintient bien euh, si on ne met euh, pas beaucoup de choses à l'intérieur. Donc certes, il est, il est plus léger, mais peut-être moins stable au niveau des épaules. C'est aussi pour ça qu'il y a un petit système d'accroche euh, ici normalement qu'on trouve souvent sur les sacs pour fixer les lanières droite et gauche des épaules pour que euh, ça soit beaucoup plus stable et que ça glisse pas Voilà. alors je vous explique ici pourquoi je cherche d'autres solutions mais il s'agit aussi de pouvoir alterner si besoin en fonction des utilisations alors je continue toujours à utiliser les sacs Peak Design euh, c'est simplement que par moment je pense comme tout le monde on a envie de changer un peu que ce soit pour le look ou simplement une envie de nouveauté euh, de la même manière que lorsqu'on s'achète des vêtements par exemple, les sacs font aussi partie du look. Alors, il existe d'autres solutions possibles en idée de sac. Donc quand on cherche une solution idéale pour un sac photo, on est alors en quête du sac idéal. Et ce n'est tout simplement pas facile. Il faut surtout voir ce qu'on attend en fonction des besoins. En ce qui me concerne, j'aime bien avoir quand même un joli sac sympa, euh, sans pour autant qu'il fasse euh, sac photo directement. Donc je me suis intéressé à un type de sac que j'avais repéré. Le truc, c'est qu'à la base, ce n'est pas un sac photo dédié pour la photo. Mais voilà, il est possible de transformer n'importe quel sac en sac photo grâce à un accessoire. C'est ce qu'on appelle un insert de sac. Et c'est ça. En fait, grosso modo, ça, c'est un insert de sac qu'on met à l'intérieur euh, d'un sac d'un à dos, d'un sac bandoulière, d'un sac à main, ce que vous voulez. Et en fait, euh, c'est tout simple. En fait, on a des poches ici qui sont amovibles et qui sont scratchables en fait. Donc on peut positionner comme on souhaite. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que je mets mon appareil photo ici à l'intérieur. Là, je mets une sangle. Là, j'ai même normalement une batterie que je loge sur le, le côté. Hop, batterie euh, Fujifilm. Donc euh, je trouve que c'est très pratique. Et du coup, ça se glisse dans n'importe quel sac. Alors en gros, c'est comme un sac qu'on glisse dans un sac. Vous pouvez alors acheter n'importe quel sac, que ce soit un sac à dos, un sac bandoulière, et mettre ça à l'intérieur. Donc cet accessoire, je l'ai acheté euh, sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Euh, on peut trouver différents modèles selon la taille dans lequel euh, vous voulez mettre le sac, euh, ainsi que ses fonctions. Donc vous pouvez en trouver avec des scratchs, euh, qui s'ouvrent en fait avec des scratchs, ou alors euh, avec des zips autour. Personnellement, j'ai préféré l'ouverture avec un scratch. Euh, pourquoi Parce que dans un sac, c'est beaucoup plus pratique d'ouvrir... Cette partie au fond du sac directement, sans chercher à le dézipper, euh, voilà, sans chercher à chercher le, sans chercher le zip, <rire> tout simplement. En fait, ce type de sac, c'est en quelque sorte euh, une sorte de mousse que l'on retrouve dans les sacs photos habituellement, et le matériel est rangé en fonction de sa taille car les compartiments sont amovibles. Donc voilà une bonne solution pour ceux qui cherchent un tout prix un sac vous pouvez en faire un avec ça, donc dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter euh, un sac à dos, mais plutôt cette option, donc l'insert de sac qui ne coûte pas très cher, et que vous pouvez insérer dans la majorité des sacs grâce à ses dimensions. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne solution, euh, si on n'a pas envie de s'acheter un sac photo, euh, qu'on veut garder son propre sac, et euh, loger son matériel en toute sécurité. Alors, ça s'appelle un insert de sac photo. Vous pouvez en trouver plusieurs modèles. Celui que j'ai choisi a un intérieur orange qui peut permettre de mieux voir ce qui est rangé à l'intérieur au fond du sac. Donc je mettrai les liens dans la description. L'intérêt de celui que j'ai choisi est d'une part le fait de l'avoir avec un scratch pour la possibilité de l'ouverture et la fermeture plutôt qu'un zip. Pour moi c'est vraiment indispensable. Euh, parce que j'ai pas envie de chercher le zip à l'intérieur pour pouvoir l'ouvrir ou le fermer et j'ai envie que ça soit le moins contraignant possible donc le scratch permet de l'ouvrir instantanément juste pour le refermer, il faut bien mettre le scratch à sa position donc euh, pour bien que ça accroche donc d'autre part, euh, une autre caractéristique, le fait qu'il soit waterproof, ça permet de retenir l'eau à l'extérieur. Donc on ne sait jamais si un liquide coule ou s'il y a une forte averse et que vous n'avez pas de sac résistant à l'eau. Euh, c'est un élément à prendre en compte pour protéger son matériel. Donc c'est une bonne alternative. Alors après, euh, vous en avez de toutes sortes. Hein. En ce qui me concerne, j'ai préféré un modèle plutôt rigide qui protège bien. Euh, il peut alors se mettre dans n'importe quel sac. Euh, c'est vraiment un gros avantage l'idée c'est d'avoir ce côté pratique quand même, afin de, de pouvoir utiliser son appareil photo facilement donc voilà, c'est une solution alternative que je trouve sympa pour le moment de toute façon c'est toujours possible d'essayer des choses euh, voir si elles nous conviennent rien ne sert de s'enfermer dans un truc euh, c'est bien euh, d'avoir d'autres solutions euh, voilà, je sais qu'il n'y a pas de sac photo parfait, donc il y a toujours des, des choses à, à voir, à revoir, ça peut être lourd, pas lourd, euh, voilà, mais c'est intéressant de trouver d'autres solutions. Alors, si vous choisissez un insert de sac comme ça, euh, il est important de bien choisir la bonne taille de l'insert de sac afin qu'il rentre parfaitement là où vous le souhaitez. Alors, je trouve qu'avec un appareil photo, avec de petits objectifs, ce type de solution est intéressante euh, car le matériel est bien calé dans son emplacement. Dans le sac Peak Design, par exemple, le système fait qu'il faut trouver une solution pour ranger ce type de matériel correctement. Par exemple, avec le 35mm f1.4, l'appareil photo bouge dans le sac. Il faut donc jouer des inserts pour bien le caler directement, et ce n'est pas toujours pratique. Donc, autant avec le 27mm f2.8, l'objectif est pancake, il est facile de le faire loger dans un emplacement lorsqu'il est monté sur l'appareil photo, mais pour le ranger seul, euh, cet objectif, ce n'est pas vraiment pratique vu sa taille. Euh, voilà, il faut trouver une solution pour ranger cet objectif, même s'il est petit, il euh, faut bien pouvoir le caler. Donc, c'est la même chose euh, pour les différents objectifs de petite taille, euh, peu importe la marque. Alors, voilà, les amis, je vous ai présenté un accessoire intéressant qui donne des solutions alternatives pour ranger euh, son matériel photo. Avec ce type d'accessoire, vous pouvez l'installer dans n'importe quel sac et le transformer en sac photo. Alors, les femmes cherchent souvent un sac dédié pour elles. Euh, voilà, pour les femmes qui portent des sacs à main, par exemple, bah, vous pouvez mettre cet insert de sac à l'intérieur de votre sac s'il est assez grand. Bien sûr, donc bien vérifier la taille et vous pouvez trouver des inserts de sac en fonction de la taille de votre sac. Bien sûr, il faut, faut regarder les, les dimensions avant de l'acheter. Alors un appareil photo est de toute manière fait pour être sorti et être utilisé. Simplement bien transporté, il donnera envie d'être utilisé. Donc il faut donc pouvoir le sortir et le ranger rapidement tout en l'ayant le plus souvent sur soi. C'est comme ça qu'on fait de meilleures photos en pratiquant et en apprenant continuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut en fait, euh, et vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. Vous pouvez aussi découvrir mes livres pour apprendre la photo dans ma boutique, ce sont des livres que j'ai écrits, donc il y a un livre sur la pose longue, et il y a le Top Photo Challenge, les liens sont en description de cette vidéo. A bientôt les amis